Et ensuite, fais-moi écouter la suite. Euh... Je suis pas sûr. S'il tu... te plaît. Tu devrais... Après, je te raconterai tout. Tu sais, euh... je n'ai pas fait ça par plaisir ou par sadisme. Ce n'est que justice. Lorsque le système corrompu ne peut punir les coupables, c'est aux citoyens, comme toi, moi, n'importe qui, en fait, de devenir le juge. Je vous ai jugé, tous les trois, et vous avez été déterminés coupables de la mort du jeune Antoine Villiers le 4 juin de l'année dernière. Hmm. Maintenant, il est temps d'appliquer la sentence et ça, ce sera <rire> à toi de t'occuper de tes partenaires. Non pas que dans ton état tu sois capable de réfléchir ou de négocier, mais oh, voici le verdict. Tu vas euh, exécuter tes petits camarades et si tu t'en sors, tu seras gracié. Une vie contre deux, cela me semble être... Une offre respectable, non